Ok, alors, euh, la première vidéo n'avait pas marché, donc je recommence. J'espère que ça a euh, Du coup, euh, explication du 2 A première hypothèse, le marché évolue à temps constant en moyenne et de façon régulière. C'est-à-dire que la vitesse est constante et l'accélération est nulle, pour parler de physique. Donc si, si le marché évolue en temps constant, donc on peut prendre en base, on peut dire qu'il évolue jamais. Et dans ce cas-là, on aurait un prix qui est constant, donc l'évolution serait horizontale. Mais on, on sait aussi qu'un marché ça intéresse des gens donc du coup on pourrait se dire bah, si ça intéressait tout le temps les gens donc l'intérêt le, le, augmenterait et donc de façon régulière par contre deuxième hypothèse, à un, bout un moment les gens ils vont voir un, un prix pour un objet et ça va leur sembler trop élevé donc du coup il va y avoir une sorte de, de retour à l'équilibre donc de, de retournement et c'est la deuxième hypothèse, il y a toujours le marché est toujours en déséquilibre parce que les gens sont intéressés mais le prix augmente, augmente, augmente, augmente et c'est pas, le, le, pas forcément le prix dans le, le, pour lequel on serait prêt à payer euh, de façon factu factuelle l'objet, donc tel qu'il le vaut vraiment, donc du coup le prix augmente, il est toujours en déséquilibre et il y a un moment où on se trouve que c'est vraiment trop élevé, donc on retourne vers l'équilibre. Donc du coup on a une évolution en 2A, et ensuite le point le marché peut recommencer, euh, le, le temps a évolué, donc les gens ils ont dit bon bah je sais que ce, ce prix-là, euh, ce, cet objet vaut maintenant ce prix, donc du coup on peut partir de, de C et puis soit augmenter l'intérêt et soit diminuer, enfin ah non mais on peut pas le diminuer pardon soit on peut, on peut l'augmenter un petit peu soit on peut l'augmenter très grand et on fait on part d'une p, on arrive à une n et donc voilà on peut on peut faire plein de choses donc du coup euh, si on fait un, un tel marché donc du coup on a une évolution en 2A mais comme le marché est discret à cause du fait qu'on utilise des bougies ici euh, généralement ou pas forcément des bougies mais des, des tics etc donc du coup on est obligé de tenir compte de la, de la façon d'escadron dans l'objet dans le VB donc si on compte l'évolution de A à C, on a donc 2A de A à B, et ensuite A de B à C, moins la bougie de B qui est comptée deux fois, donc on a un temps de T à C, qui est en 3A moins 1, en quelque sorte. Euh, pas forcément en bougie, mais en un temps... Voilà, euh, bah, si. Parce que trop, on, on pense que A évolue en bougie, il y a le temps de bougie, et donc on a, on a la bougie de B. Donc 3A moins 1 pour le temps de A à C. Donc du coup, hum, on utilise la deuxième hypothèse, pardon, deuxième, euh, troisième hypothèse, le, le fait que le marché est fractal. Donc, ce que je vois ici, je peux très bien dézoomer, et puis, euh, et puis euh, en considérant une N face une, une I se placer dans une autre échelle de temps. Donc, On imagine que j'ai une N, et donc je, de, je, je me place dans une échelle de temps, donc, telle que la fluctuation, finalement, comme tu l'expliquais Hervé, on peut la, la considérer comme étant une I. Et donc à partir de dans cette échelle bleue, je vais pouvoir aussi faire une évolution en 2AA, donc de A à D, le marché fait ce qu'il fait, et ensuite de D à E, il retourne avec lui. Donc là, mis, je ne sais pas ce que vous cédez au début. Par contre, je sais que le marché évolue en un temps de 2A à A. Ici, de A à B, il augmente, et de B à C, il diminue. Donc du coup, il y a un premier temps où il fait une petite évolution en résultant, une toute petite évolution, donc de A à C, en un temps de 3A moins 1. Donc si on veut estimer qu'il va réglementer après, pour respecter cette fractalité du marché en 2AA, il faut absolument que A, ça, ça vaille 3A-1. Le temps de CAD vaut forcément 3A-1 en disant ces trois hypothèses. Donc du coup, le temps de TAD, c'est 3A-1, moins une bougie en, en C, donc du coup 6A-3. Et si c'est 6A-3, du coup, ça sera 3A-1 de DA, e, parce que du coup 2A. -1. Et l'évolution de TAE, donc si on regarde... Donc, noté a, e. donc je l'ai noté, noté ici euh, bon, je l'ai noté, noté ici T2A t 2 e. donc c'est 3 fois 3 a 1 moins les deux bougies donc 9A-1 donc du coup euh, qu'est-ce qu'on observe donc si jamais on considère que le marché évolue en A bougie donc en une bougie alors, si je le dessine en une bougie du coup il faudrait qu'il évolue ben, finalement en une autre bougie ben, alors, je peux pas faire de n en, en deux bougies donc il faut forcément au minimum il faut forcément au minimum plusieurs bougies euh, donc je peux faire trois bougies donc non pardon je peux faire deux bougies et deux bougies il faut que la moitié de 2 ça fait 1 il faut que j'évolue en une bougie en, en, en comptant celle du milieu pardon donc du coup je peux pas faire une évolution en deux arts avec deux bougies donc je peux faire 3, mais dans ce cas-là il faudrait une et demie bougie, donc c'est pas top. Donc, du coup, je peux faire 4 bougies au, au minimum. Et dans ce cas-là, je fais deux bougies pour le, la, la baisser, donc du coup j'ai mis une évolution en 2 a En 4, 2, moins une bougie, parce que, alors, on compte la bougie de B deux fois. Alors après je suis d'accord, on peut dire que le, le, la fin de la bougie est ici, et du coup je la rouvre ici. Et donc finalement il n'y a pas de bougie pour la descente. mais Là on, on parle en, en termes de bougies. Donc ça, c'est de façon continue, alors que là, avec les bougies, c'est discret. Donc, du coup, on peut faire 4, 2. Et donc du coup, si on fait 4, 2, du coup il y a une évolution en, en 5 bougies, et du coup, on est obligé de faire 2, aussi, en partant de C, 5 bougies en comptant la bougie de C. Donc du coup, les 5 bougies, donc 4, 5, et on voit, donc c'est la figure ici, mais on voit qu'au total, la plus petite figure que l'on puisse respecter, qui, fasse, qui respecte les 3 hypothèses, au final, elle se fait en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies. Donc, cette figure-là, elle respecte la factivité, elle respecte le fait que le marché évolue interconstant, temps constant, qu'il est toujours en déséquilibre, et du coup, on va à l'équilibre, donc ici, en, en deux bougies, et donc on pourrait aussi continuer de DRE en faisant plusieurs bougies. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est le plus petit nombre de bougies qui respecte cette évolution, ces trois, trois hypothèses. On peut regarder les différents temps, donc, j'en ai j'ai fait un tableau avec BC donc petite A euh, qui fallait de 1 à 17 et là je vous note juste les, les, les 3, 2 deux éléments qui les deux trois évolutions qui me semblent intéressantes. donc le A donc, si BC évolue en 6 bougie du coup AB vaut 12 CD vaut 17 AD vaut 33 et AE vaut 49 donc on retrouve un peu l'Espagne 17 33 euh, 49 je suis plus sûr mais on retrouve le plus important, c'est si on peut dire que BC, BC une, finalement c'est une I ici, donc on peut, on peut zoomer sur BC et voir qu'on l'a fait en 9 bougies. Dans ce cas-là, AB vaut 18, 18-17, CD vaut 26, AD vaut 51 et AE vaut 76. Donc c'est exactement ce qu'on retrouve quand on fait euh, la SSB, du coup on s'évolue en, en 51, et quand on fait une, une ligne de prédiction, ou une ligne de force, je ne sais plus, on fait en 26, du coup on a au total AE qui fait 76. Après, on peut faire baisser 13, mais du coup, c'est juste pour A, B qui vaut 26, donc ce, ce cas-là n'est pas très intéressant. Et du coup, on pourrait se poser la question ok, j'ai 76, mais je peux aussi avoir 26 si je résous. Euh, pour quelle valeur de A est-ce que j'ai est TAE qui vaut 226, un autre euh, cycle Et donc, on doit résoudre 226 égale 9A-5. Donc, ça veut dire que bon, donc une équation de premier degré qu'on résout simplement. Donc, A vaut approximativement 25,6. Donc je veux dire 26, on pourrait dire 26. Donc si on regarde 26, on a donc BC qui fait 26, euh, AB qui faisait le double, donc euh, 52. Et donc du coup au total, on a euh, 52 plus 26, donc 78 moins 1, 77, pardon. On a 77. Du coup de CAD on a aussi 77, et de DAE on a aussi 77. Donc en fait on a 3 fois 77, moins 2, mais donc, du coup ça ne marche plus. 3 fois 77, moins 2. Donc 200... Euh... Okay. 231... 209. Bon, euh... C'est pas 226, c'est presque 26 pour A. C'est parce que du coup, ici, on a considéré... Bon, c'est 26 que j'ai considéré, alors que ce pas, une... pas exactement 26, c'est 25,66. Et a... puisqu'il y a la bougie du milieu, il est compté deux fois. Donc, bah, c'est presque... presque 226. Et du coup, alors pourquoi j'avais pris 76 T2, T2, A, A, E... Euh, si, si, on considère 26 ici, mais du coup, on peut aussi dire considérer que ici de, ça serait mon point A. Si c'est ça, si on pourrait aussi considérer que de T de A à E, je pourrais bien avoir A B ici, E ici, et donc du coup, on retrouverait, on retrouverait les donc 3 à moins 1, 3 à moins 1, 3 à moins 1. Euh, du coup, ce sont... Alors, bon là, là je je vois plus tout Donc 76 de AAE, 76, 76 de EAF, et 76 de FAG, et du coup là on retrouve, on retourne sur nos pattes. 3 fois 20, 76 moins, moins 2, 76. Bon, on, on est d'accord, c'est la, la, le fait que le marché soit discret, la bougie soit comptée ou pas comptée, etc. Donc on retrouve sur les problématiques de, de discrétion, de discret par rapport au continu. Mais donc, en gros, voilà l'explication du 2 a euh, C'est juste, en basant sur ces trois hypothèses, qu'est-ce que l'on qu que observe, euh, qu'est-ce qui apparaît d'intéressant, et finalement, on se rend compte que bah, c'est l'Espagne qui apparaît. La, la, plus petite, euh, la plus petite figure qui puisse contenir compte de 2 a et qui respecte la factualité c'est la figure à 9 bougies, qui est ici avec un, un seul retournement. Et en partant de là, on peut dire que si je fais baisser, qui vaut... Enfin si je considère que comme le marché fractal que c'est une, une fluctuation n qui devient une vague I, donc du coup ici je le fais en 9 et finalement on voit que le span CD fait 26, AD 51, 76, et puis on peut retrouver pareil euh, si on fait 76, euh, si on fait 26 on a, on a etc. 226, on peut retrouver, je, je, je, enfin, je, je suis sûr qu'on retrouve tous les autres euh, cycles possibles, si on prend A qui vaut euh, euh, euh, du coup 9, 26, etc. etc. Bon voilà, euh, je ne veux pas m'ouvrir plus loin, je vais arrêter là, pour ce soir, et donc voilà l'explication, si ça te paraît cohérent Hervé, bah, si tu arrives à... à expliquer mieux, bah, vas-y, fais-toi plaisir sur, sur les vidéos, et sinon, bah, j'espère que vous avez appris au moins quelque chose... enfin, une explication potentielle, si ça vous semble intéressant. Voilà, allez, bisous. <rire>